Le groupe de tête avec un écart d'une centaine de mètres. Le 133 dans l'échappée, avant le Quarros, Caravaros, Gros, Erguéa, et le 154 dans l'échappée également. Gary Colts, bravo. Avoir les sprints de manière grimpée, notamment l'initiative du 154 pour l'équipe de Chantel-Mesquédie. Très bien, Gary, très bien, eh? Anime Allez 156,5 km au programme demain pour la première étape du Tour Occitanie. On va partir de Cazou-les-Béziers pour aller à, à la Cône-les-Bains. On va passer par le col de fond froide qui est un col un petit peu mythique dans le coin qui est quand même assez, assez dur mais on, on sera quand même encore à, à 60 km de l'arrivée. Il va falloir bien, bien passer ce col là. Petit programme demain, moi je serai dans la, dans la voiture du directeur sportif. Et puis, euh, et puis après il pourra me déposer sur le circuit final ça va faire une petite boucle à la fin où on pourra voir hein, directement l'arrivée avec les coureurs. Allez c'est le jour J, tour d'Occitanie, première étape, il est 9h05 du matin, les véhicules sont prêts. Je vais vous faire une petite anecdote sur l'Hurka OMX de l'équipe Euskatel Euskadi. vous avez vu la déco sur la fourche. On a des petites montagnes et la mer, bah, ça représente tout simplement le Pays Basque, la montagne et la mer. avec le directeur sportif, Georgie, c'est quoi la stratégie aujourd'hui c'est très important de front. Aller dans les à la En anglais. Parce que nous qu'il y a beaucoup de ici, et c'est important parce qu'au milieu des stages, il y a un peu de climb. Donc, nous devons移ler les riders dans ce break. Parce que je pense qu'il y a une petite possibilité d'arriver et de rester là. En forme C'est yeah. ouais, très important aujourd'hui d'aller dans l'échappée. Euh, en plus, en milieu d'étape, on a une grosse montée, une grosse côte. C'est um, le col de fond froide. Donc il va falloir euh, voilà, essayer, de, comme on dit, d'aller dans, dans le break devant et euh, pour, pourquoi pas, voilà, prendre un peu d'avance sur ce classement général. Donc cette première étape est vraiment importante d'aller à l'avant. C'est important, oui. Merci. Merci à toi. Allez, on est à moins d'une heure du départ. Les vélos sont prêts. Les dossards sont bien, à, bien fixés. La stratégie est établie par Jorge. Et puis voilà, maintenant, les... c'est le moment de concentration des coureurs. Dans moins de 30 minutes, ils vont prendre le départ. On vous l'a dit, c'est d'être à l'avant dans l'échappée. Il y a des grosses équipes. C'est une, une course par étapes, donc c'est toujours très important de, de bien commencer euh, cette première journée. Bye. On check si toutes les radios sont bonnes, les connexions avec les riders. On a une neutralisée de 11 km. On est à quelques secondes du départ. Allez, on est à 10 secondes et on part sur un fictif de 11 km et donc dans 11 km le départ réel de la course. Bon, on a de la chance aujourd'hui, on est voiture numéro 3, donc on va être bien placé, on verra sûrement l'arrière euh, oh. du peloton, parce que vraiment quand on est les, les voitures numéro 15, 20, ben, on voit que des voitures devant, alors que là, voilà, voiture numéro 3, on va pouvoir vous faire vivre un peu plus la course de l'intérieur. Les trois, c'est magnifique Trois, magnifique <rire> Information to the riders, to the donc en fait, Yorky il a, il a tout préparé la veille hier euh, en fin de journée. Donc il a tout travaillé sur le map, il s'est mis plein d'annotations comme ça. En fait, le parcours, il cherche pas euh, au moment voulu. Il a tout dans son téléphone et donc avec l'évolution, toujours du parcours. Là, il a mis les kilo, kilomètres zéro à sa voiture et comme ça, il sait exactement où on en est euh, pour communiquer avec euh, les courants. C'est une histoire avec le décompte voilà de 155 vient euh, on a fait euh, un la cabeza, eh los esfuerzos que hagamos, eh y a los equipos a los que hay que ir, eh a ningún. Ahí vivamos. Y de cualquier <cursion> equipo que que participa en este kilomètres de la course, chez les pros, ça court toujours très vite dans la première heure Pourquoi Pour essayer d'aller dans l'échappée. De Mafrenard, Frenard aquí eh ponernos allá adelante e intentar frenar eso. Que esa es bonita para nosotros. Muy bien ese caballo el último ahí. Muy bien. C'est peut-être là que l'échappée est en train de se faire, Ce qu'on l'a vu, hein, le peloton ralentit un petit peu, et ça sort. Kilomètre, à le groupe de tête s'est renforcé. On a 5 coureurs dans ce groupe de tête, avec un écart d'une centaine de mètres. Il y de ce ça. Ça va se passer. 11, 12, oui. avec 12 pour l'équipe de France. 14, 23, 153, 185, 191, 5 hommes en tête, à traverser des cadastres, et écart en cours. De cette direction, jusqu'à salir à la carretera que nous avons déjà de neutralisée. Eh? va, hein? Eh? Animo que à moment va un groupe, eh? hein? avez été très bien jusqu'à ahora? Hay que seguir ainsi, hein? Eh? Vamos, chicos! Allez, on sort de là, on vient de traverser le village de Capestan. Il y a eu une petite échappée avec Johan hein, de, de l'équipe qui était à l'avant, une petite dizaine de secondes. Mais dans Capestan, il y avait une petite bosse, donc ils se sont fait rattraper. Et là, il faut être hyper vigilant, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'il y a un contre. Et que des fois, voilà, les courants arrivent un petit peu essoufflés, l'échappée repris, le petit contre, et c'est là que des fois l'échappée du jour peut se créer. Donc euh, voilà, il faut rester attentif. Le dans et bien là, on vient de s'arrêter sur le bord de la route. L'échappée est en train de se faire, on a un coureur de scatelle qui est devant et nous on va changer de voiture comme ça on va pouvoir remonter le peloton et aller se euh, rapprocher de l'échappée. Bon oh nickel on vient de changer de voiture. On a pris le, le vélo de dépannage du coureur de Scatel qui est devant. Et comme ça on pourra remonter le peloton et aller euh, vous faire vivre la course dans l'échappée. dans ces moments-là où du coup le peloton ralentit vraiment. Des fois, il s'arrête pour des boutons de naturels. Et donc l'échappé prend le bouchon. Allez, c'est bon. Allez donc voilà l'échappé, ils sont 7 à l'avant, vient de remonter, ils ont 5 minutes d'avance, le peloton a décidé de faire rideau, donc les hommes sont là pour la journée, ça va être de l'échappé, et c'est Garry qui est de l'équipe Euskatel-Euskaldi, d'Ossar 154, qui est à l'avant. Allez on arrive au premier ravitaillement, on voit notre équipe Euskatel qui est à l'avant là, prêt pour le ravitaillement. Putain je vais le laisser la si tu veux l'eau. Et on vient de sortir du premier ravitaillement, 36 km de course, euh, donc toujours 7 à l'avant, on est en train d'analyser. L'échappée un... euh, ce qui est bien, elle est constituée de 7 hommes et 7 grosses équipes, donc du coup ils, sont, ils vont bien s'entendre. Et Mais donc euh, Gabé, donc, euh, le coureur de, de ce, le, ce dit à l'avant, ce qui est bien c'est que c'est un coureur qui passe yeah, eh? et qui yeah. grimpe très bien. Donc c'est parfait, c'est oh. vraiment parfait pour l'étape de Non non non, 27. C'était l'Euskadi autour Occitanie, première étape. On est euh, au kilomètre 40, on a 7 minutes d'ap. Allez, on est à 10 km avant le col de fond froide. C'est un petit moment de répit, mais il faut faire attention aujourd'hui 32 degrés, il fait très très chaud. C'est les premières grosses chaleurs qu'on a en France. Donc euh, du coup voilà aujourd'hui il faut bien s'hydrater euh, pour pas avoir de crampes. Ouais. Allez on est dans le deuxième kilomètre du col de fond froide, il fait pratiquement 12 km. Il y a une moyenne de pente à 6,5% donc sur ces 12 km avec des passages euh, à 3 km de l'arrivée à pratiquement 10%. Donc, cette montée, va falloir bien la gérer. Et l'écart est de 4 minutes 05. Oh, le peloton il est en train de, de revenir petit à petit. Le peloton à moins de 2 minutes. Stéphane Rossetto à moins d'une minute. Et là, actuellement, bah, du coup, ça commence à accélérer un peu. Ouais, C'est en train d'accélérer à l'avant, et ils vont être bientôt plus que 5 à l'avant, il y en a deux là qui craquent. On est dans le dernier kilomètre, comme ils disent, l'ultimo kilométro du col de fond froide, maintenant ils sont plus que 5 à l'avant. Diabé de est super bien, ça se il a un très bon coup de pédale. Allez regardez ça va attaquer, il attaque, pas dur. Il, il, il attaque. A il a Allez ça va Une minute pour ce que Une minute et 25 secondes. Et quelques On est attaques blindes. avant le sprint meilleur grimpeur, notamment l'initiative du 154 pour l'équipe de Scalpel et Scalpel. Je vous remets le sprint meilleur grimpeur. <rires> On est dans les 50 derniers kilomètres de, de cette première étape du Tour Occitanie. Reveille est toujours devant, ça a pas mal fighté hein, dans la descente et dans le, dans le haut du col, mais là ils sont regroupés, donc l'échappée est toujours constituée de 5 coureurs, ils en ont perdu 2 dans la montée. Il euh, y a un groupe de comptes qui s'est formé avec 2-3 coureurs qui sont à 1 minute, et le peloton maintenant est à 2 minutes. Je pense que le peloton a roulé très fort dans la montée, ils ont très vite rattrapé l'échappée. Mais euh, voilà, encore 50 km avant l'arrivée, donc il ne faut pas non plus rattraper trop tôt, sinon il s'expose à d'autres attaques, les grosses équipes. Mais bon, dans tous les cas c'est bon pour le Skatel, le SCADI. Ça y est malheureusement je pense que c'est la fin de, de l'échappée, ils avaient plus que 30 secondes d'avance et forcément quand il y a moins d'une minute, bah, nous les, les véhicules directeurs euh, sportifs on doit s'enlever. Donc soit en fait on, on se gare directement ou nous on a décidé de doubler l'échappée. Là on prend un petit peu d'avance et comme ça on va pouvoir se garer et pourquoi pas en profiter pour donner un bidon ou deux euh, au coureur de ce catapé. On est dans les trois derniers kilomètres de l'étape. On suit Rabé hein, qui était dans l'échappée, qui a passé plus de je crois 120-130 km à l'avant. Il a été un animateur aujourd'hui de la course. Dommage, il a loupé de peu le maillot, le maillot à poing. Il arrive deuxième en haut du col de fond froide mais ça a été un des, des acteurs de la journée. Et, et là, on l'accompagne pour, pour ce final, donc les trois derniers kilomètres. Oui, Au fond de l'équipe, je déserciterais le programme qu'aurait été le premier homme de la journée alors qu'à la deuxième place, Magnus Gortenilsen, il ne restait qu'un homme en tête. Allez, c'est bon, on est avec Warhead, le directeur sportif de ce qu'a été conclusion sur la course. C'était un bon jour pour nous, parce que l'application était dans le break, l'arrivée a été dans le break et nous avons beaucoup d'efforts yeah uh, well, has been the second in the mountain. One of the objectives was to win the jersey, but it hasn't been possible. And after uh, the climb, uh, the acceleration was big, uh, and it uh, was a little group about uh, 40-45 riders, and we have the rest of the team there. So the, the high level of the team was uh, about the balance for the day, and we go to the following days with the race and uh, of the. Nice. Première étape, on était vraiment, voilà, on a réussi à aller dans l'échappée. Euh, il a quand même le, le deuxième prix de la montagne, hein, deuxième en haut de, du col de froide, Et après, ils sont quand même battus et ils ont été restés placés dans le, voilà, dans le, sur le circuit final. Après, ils ont pas leur sprinteur sur cette équipe-là. Ils sont sur une autre course, mais ils ont quand même réussi à être dans, dans les meilleurs, voilà, pour, pour s'accrocher et puis pour euh, enchaîner les, les prochaines étapes du Tour Occitanie. Merci. Allez, notre vidéo Inside avec l'équipe Oscatel Oskadis se finit aujourd'hui sur la première étape du Tour Occitanie. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.